Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Les interactions d'un jeu définissent la façon dont on communique avec lui. Elles définissent le niveau de simulation, le niveau de crédibilité et de vie du monde dans lequel nous évoluons. Les systèmes doivent aussi correspondre à la vision que l'on en a. Si on pense qu'un objet doit pouvoir s'ouvrir, alors on doit pouvoir le faire. C'est dans cet esprit que CIG a créé un niveau dédié de tests et d'expérimentation, permettant d'implémenter rapidement différentes configurations possibles. Un autre avantage est que lors des tests ces systèmes fonctionnent seuls et n'ont donc pas d'interférences extérieures. Vous pouvez voir sur ces images que ces niveaux permettent de tester différents systèmes très facilement. Le développeur nous explique que pour lui il y a deux choses importantes dans un jeu, les collisions et les portes. Si une porte ne réagit pas de la façon dont vous l'attendez, cela peut très rapidement briser votre immersion. Grâce au système qu'ils sont en train de mettre en place, avec un simple panneau de contrôle, ils peuvent désormais désactiver l'essenceur de proximité d'une porte pour qu'elle ne s'ouvre plus automatiquement, voire même la verrouiller. L'étape suivante concerne les portes en elles-mêmes, qui offrent de nombreuses opportunités. Par exemple, si vous trouvez la source d'alimentation d'une porte et que vous la détruisez, elle cessera alors de fonctionner. Mais ce n'est pas la fin pour autant, car vous aurez peut-être sous la main un écarteur vous permettant de forcer la porte. Un autre cas de figure serait une porte possédant des verrous physiques, que vous serez à même de découper avec un multitool. On peut évidemment imaginer des cas de figure où vous devriez faire appel à des compétences de piratage. Mais vous êtes dans ce cas exposé au risque de déclencher une alarme, alarme avec laquelle vous serez capable d'interagir comme le reste. Commence alors une sorte de puzzle game pour réussir à désactiver l'alarme avec les éléments à votre disposition. Plus ces systèmes seront fréquents dans le jeu et plus ils seront poussés, plus l'immersion sera présente pour le joueur. Mais il faudra encore du temps avant que tout cela n'arrive en jeu. En attendant, voici le Sprint Report. Commençons donc par le talon. Bien qu'il y aura beaucoup d'informations à se mettre sous la dent durant l'aéro-expo, il est intéressant de voir le travail accompli sur les shaders iridescents. Cette peinture a la particularité de changer de couleur en fonction de l'angle à laquelle vous la regardez. Ce que vous voyez ici n'est pas forcément le résultat final, mais la première implémentation de ce type de peinture. Nous en verrons certainement plus dans les semaines à venir en attendant sa sortie en 3.12. Toujours concernant les vaisseaux, le programme de refonte du système de radar et scanning continue. Les équipes sont en train de créer le sous-système de collection d'objets radar. Ce système permettra à terme de détecter et filtrer tout objet avec une signature ambiante. Vous pouvez voir qu'au fur et à mesure que les cases sont cochées, les différents objets sont détectés par le radar. Et si un objet se retrouve derrière un autre, sa signature peut alors disparaître, comme ici avec le Cutlass Black derrière un astéroïde. Cela s'appliquera autant au vaisseau aux vaisseaux qu'au PNJ caché derrière de larges objets ou des murs. D'ailleurs, puisque nous parlons de larges objets, voici un visuel de l'extérieur d'un raffinerie deck qui arrivera en même temps que le nuage de gaz dans lequel il se trouve en 3.12. Après quelques réflexions, l'idée d'ajouter quelques astéroïdes pour habiller le tout a été envisagée. Il faut tout de même s'assurer de bien doser ces astéroïdes pour que les routes commerciales ne deviennent pas des courses d'obstacles. Nous pourrons en apprendre plus sur le gameplay de raffinage la semaine prochaine. Enfin, jetons un dernier coup d'œil à l'avancée des habitations. La dernière fois, nous les avions vus passer de concept 2D à 3D et ce que vous voyez est l'étape suivante. Attention, il s'agit toujours d'un concept et ne représente pas l'état final. Mais cette phase permet de voir comment s'intègrent les bâtiments dans l'environnement, les formes qui fonctionnent et leur disposition. La véritable phase de développement n'a malheureusement pas encore commencé. Mais cela peut déjà permettre d'identifier ceux qui fonctionnent ou non et de voir s'il manque des choses. Nous pouvons tout de même déjà nous imaginer croisant des peuplades vivant aux frontières de la galaxie, proposant du marchandage et des missions.